Bonjour, Vincent Tabanecam, je suis Microsoft MVP, régional directeur et co-gérant du Muglion. Donc, je suis là pour aider la France à relocaliser les emplois en France, notamment grâce à la fabrication de cette plateforme de Smart Factory qui interagit avec votre usine ici, représentée par le bras robot Stobli. Donc, à quoi ça sert cette plateforme Ça sert à mettre en exergue différents use cases des vraies usines. Que, que vous avez. Donc on va retrouver du Edge Computing, du Cloud Computing, des protocoles de sécurité OPCUA très sophistiqués. Ensuite on va retrouver par exemple ici la, la partie BNR, automate programmable, BNR dans le sud de Lyon qui nous a considérablement aidés, et euh, Advantech. Donc tous ces acteurs-là sont, sont locaux. Euh, grâce à cette synergie on a pu fabriquer cette plateforme on va bénéficier du, du réseau euh, de, de Microsoft et Lab pour pouvoir diffuser ces connaissances à travers la France. Donc euh, je vous dis à très bientôt.